Micho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ que je n'avais pas fait depuis très très très longtemps. Voilà. Il y aura une voix qui va me poser des questions, vous allez vite le reconnaître et sur ce on va passer à la première question. Feras-tu des vlogs euh, oui, oui, je pourrais en faire le jour où je voyagerai, <rire> le jour où j'irai à des endroits autres que chez moi bien sûr que je vous ferai des, des vlogs. J'en avais déjà fait il y a très longtemps de ça, mais c'était des petits vlogs par-ci par, par les événements qu'il y avait eu pas loin de ma ville, avec plaisir pour en faire d'autres. As-tu l'intention de rencontrer tes abonnés Bien sûr que oui, le jour où j'en aurai assez et que je pourrai faire des, des rencontres abonnés, bien sûr, avec plaisir. Quel est ton métier et est-ce que tu pourrais vivre de YouTube Mon métier actuel, pour ceux qui en a qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une livreuse à vélo, je livre les gens qui Font leurs courses via l'application et on va les livrer en moins de 10 minutes. Et pour euh, YouTube, ben, le jour où je que je à gagner, ben, bien sûr que oui, j'essaierai de gagner ma vie avec. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes pour devenir euh, de grands youtubeurs ben, Être actif, <rire> faire ce qu'on aime, le plus important de faire ce qu'on aime. Il faut poster des vidéos régulièrement, mais comme on dit, la qualité à la quantité, ça ne sert à rien de poster. Euh, 3 vidéos en peu de temps, il vaut mieux poster une vidéo par semaine et que ce soit bien monté, bien fait et que tu es fier de la vidéo et de poster plein de vidéos tu seras pas fier et qu'au final tu seras déçu par ça. Si tu pouvais parler une langue étrangère pour un an, ça serait laquelle <rire> Je vrai, sais pas si ça serait vraiment étranger, peut-être le portugais aussi dans mon origine, je sais pas si ça peut être étranger ça. Aimerais-tu avoir des animaux et si oui, quel genre d'animaux Oui, des petits chats, c'est trop bignot les petits chats <rire> Tu préfères faire les voitures ou les motos Bah les voitures, déjà t'es es protégé par la carrosserie, la moto, euh, tu tombes, tu peux avoir très très très très mal. C'est quoi le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite Alors j'en avais tellement, je sais plus si je l'avais dit pour cette question là ou pas, mais au cas où je la répète, on sait jamais. Il y en avait plein, il y avait masseuse, il y avait maîtresse, il y avait réparatrice de vélo, <rire> il y avait peintre en bâtiment, menuiserie, il y en avait plein. Je crois que c'était tout. Mais peut-être que j'en ai oublié entre temps, hein, ça remonte à, à des années de ça, mais euh, voilà. Est-ce que tu as toujours l'intention de faire du contenu divers sur Youtube ou euh, te recentrer sur quelque chose en particulier bah, Je pense rester dans le divers, euh, plutôt dans les trucs euh, du genre réaction, les divers, euh, le truc du divertissement quoi, qui peut, qui peut plaire. Le gaming sera plus en live je pense, ouais, sera plus du côté live ça, euh, mais sinon ouais, je resterai côté euh, divertissement, euh, c'est qui plaît le plus en fait. Pourquoi ne pas te mettre à l'ASMR Je n'aime pas l'ASMR <rire> C'est horrible à entendre et le faire je ne sais pas le faire Voilà Tu penses quoi des gens qui réussissent dans un Tiktok Bah ben, qui sont beaucoup de chance <rire> Non en vrai c'est un monde vraiment euh, différent par rapport à Youtube Pour ma part qui teste, euh, qui teste Tiktok euh, Qui fait juste des, des, des effets pour voir les effets et tout de, de, de Tiktok J'arrive à faire entre 100 à 200 vues alors que euh, sur YouTube c'est vraiment totalement différent, Il faut que tu fais du montage, tout ça. Même sur TikTok tu peux faire du montage, mais c'est vraiment différent et ceux qui y arrivent, ben, chapeau à eux, ils méritent vu qu'ils doivent passer beaucoup de temps dessus et bravo à eux. Du coup, tu es sur TikTok et sur quel autre réseau social on peut te trouver et sous quel nom du coup Oui, bah ben oui, je suis sur TikTok, oui, bien sûr. Vu que <rire> j'en fais de temps en temps vite fait comme ça, pour découvrir cet univers. Et j'ai Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, Youtube, enfin j'ai tout en fait, j'ai tous les réseaux sociaux possibles et tout s'affiche Et quels sont tes projets à venir pour Youtube Alors les projets à venir pour Youtube, déjà on va essayer personnellement, perso, euh, d'avoir son propre chez soi Pour pouvoir mieux s'orienter pour Youtube, hein, ce qui m'aidera beaucoup à avancer Quand j'aurai mon propre chez moi je serai plus, plus libre, hein, plus libre de faire ce que je veux il euh, y aura des projets qui, que je devais faire cet été qui ont été annulés à cause du Covid bien sûr et euh, à cause du boulot euh, d'un autre côté parce que les personnes avec qui je devais faire étaient, euh, étaient occupées et c'était pas possible d'organiser ça alors je me dis bah, d'attendre que j'ai mon propre chez moi pour euh, faire cette, euh, ce projet-là vidéo Il y en a certains qui sont au courant euh, si jamais vous voulez savoir quel est ce projet, bah, dites-le dans les commentaires et je vous y répondrai il euh, y a d'autres projets aussi que je devais faire il y a très très très longtemps, mais que je n'ai jamais euh, cherché des personnes pour le faire. Mais euh, à voir avec les personnes avec qui je devais faire le projet, le premier projet, pour voir s'ils veulent bien participer au deuxième projet. Et euh, après il bah, y aura plein plein plein d'autres vidéos qui pourront se faire quand j'ai mon propre moi. ça sera beaucoup mieux et même pour vous, tout ce qui sera de qualité, euh Quantité, enfin même pas la quantité mais qualité sera beaucoup mieux, son, euh, tout ça, tout ça, même pour les lives et tout ça sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Voilà, je pense avoir tout dit. Dernière question, tu es plutôt duo ou solo euh, bonne question. <rire> solo c'est chaud parce que ça peut intéresser moins de gens alors que quand t'es en duo, trio, quatrior. quattro, Bref, quand t'es plusieurs, l'ambiance est beaucoup mieux que quand t'es solo. Alors je préfère être à, à plus, à plusieurs que solo. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu. Euh, Chère cher voix des questions. <rire> si vous avez reconnu sa voix, dites-le dans les commentaires. Je compte sur vous. C'était la fin. C'était la fin. Super. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette FAQ. Et euh, je remercie la petite voix. Rien. <rire> et euh, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et... Euh, Like et les commenter, tchou, ça. Hein.